Les poissons migrateurs ont besoin, pour effectuer leur cycle de vie, de pouvoir circuler de l'océan au cours d'eau. Dans le Cher aujourd'hui on note une forte régression de la présence de poissons migrateurs. Une des raisons aujourd'hui est la présence d'obstacles. L'établissement public Loire réalise actuellement un état des lieux de la présence des poissons migrateurs dans le Cher. Cet état des lieux bénéficie d'un financement de l'Agence de l'eau loire Bretagne. Pour restaurer la continuité il existe différentes solutions. Cela peut être des solutions d'équipement avec ce que l'on appelle des passes à poissons mais également des rivières de contournement qui peuvent permettre aussi de concilier les enjeux écologiques et les usages mais également la gestion sur les barrages à aiguilles qui qui présente une certaine franchissabilité. Donc ce suivi doit nous permettre de disposer d'un état initial avant restauration de la continuité écologique sur le Cher Aval. Ce dispositif de franchissement sert à assurer la migration des espèces. Au cours de la période avril à juin, on fait plusieurs vidanges de la rivière. Donc nous remontons la vanne principale pour en fait réaliser une vidange de la rivière de contournement, donc pour la mettre quasiment à sec. On va se mettre sur des points stratégiques pour essayer d'identifier les espèces qui vont dévaler dans la rivière. Aujourd'hui, on doit dénombrer une quinzaine d'espèces de poissons, d'eau calme, et d'eau vive, des poissons carnassiers, des poissons migrateurs, la lose, la lamproie ou l'anguille. Les populations sont plutôt en diminution ces dernières années, mais on observe tout de même quelques indices de présence, notamment sur le bassin du Cher. Les lamprois, il faut savoir que ce sont donc des agnats qui, pour se reproduire, vont construire des nids. Le but, c'est de parcourir toute la zone que l'on voit ici et de rechercher les nids de lamprois. On va les repérer au GPS. Pour le Cher, on est sur un état zéro avant aménagement des ouvrages. Il y a deux objectifs, essayer de quantifier combien de lamprois on ont fréquenté l'âge cette année. Et le deuxième but, c'est de voir jusqu'à quel niveau elles arrivent à monter. La lose, c'est un poisson migrateur qui va venir se reproduire donc dans les fleuves, dans les habitats particuliers, qui vont être la transition entre une zone profonde et lente et une zone peu profonde et rapide. La reproduction de la lose se déroule de nuit, entre 22h et 5h du matin. Le mâle et la femelle vont venir en surface et frapper la surface de l'eau avec leurs nageoires en décrivant des cercles. On appelle ce phénomène un bulle. Donc on va euh, aller suivre différentes frayères, différentes zones de frayères qui ont été préalablement localisées tout le long du Cher pour déterminer jusqu'à où les aloises ont été une année donnée. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est tenter d'estimer un stock de géniteurs présents sur une frayère. Aujourd'hui nous cherchons à pêcher spécifiquement les anguilles pour connaître leur distribution à l'échelle de l'axe et nous allons ensuite comparer ces résultats aux résultats des pêches qui se feront après restauration de la continuité écologique. Ici on fait une, une pêche électrique et euh, vu que le milieu est grand on installe le matériel sur un bateau qui nous suit en fait, tout le long de la pêche. On envoie donc le courant par l'intermédiaire de l'anode, c'est la tige avec le rond qu'on voit qu'on met dans l'eau. Donc en fait on va les obliger à nager vers nous et ensuite on a deux épuisateurs qui viennent les récupérer. Quelques années après les aménagements qui seront nécessaires et qui auront été réalisés sur le Cher, un deuxième état des lieux sera sûrement réalisé. Il montrera, je l'espère, une amélioration des populations de poissons migrateurs dans le Cher. Ce qui viendra valider les efforts réalisés par l'ensemble des acteurs de la vallée du Cher pour améliorer la circulation des populations de poissons migrateurs dans le Cher.